Donc du coup nous avons Arcaride contre euh, Infinite pour, le commencer, pour faire la finale on le fait directement Parce que Arcan n'a pas le temps Donc c'est parti Partez Allez c'est parti mesdames et messieurs Claude contre Palutena Compliqué deux, bons joueurs, deux très bons joueurs hein, Qui ont montré euh, leur, leur euh, Comment dire leur Peux très serré hein, très serré. Il va s'amuser à, à jongler avec Palutena comme il a fait pour J'avoue, euh, il, il sait jongler. Palutena, Palutena sait faire chier le monde aussi, euh, oui. mais euh, Claude sait jongler allez ah ah oh, Claude qui dégage euh, Palutena Prochain tournoi, une meilleure tournoi. <rire> Effectivement, <rire> la meilleure co non mais de toute façon la prochaine fois ce sera au stade de France les gens. <rire> t en, t pas. en mode Land, il y aura un mode land d'ici là, euh, pas de soucis. Euh, là, oh mon dieu, Palutena Qui a toujours un avantage pour Claude, mais léger quand même 23% c'est encore possible C'est serré voilà. hein, c'est serré 14. Bon sang ils sont toujours à deux stocks Oh le bien placé, attention la limite de cloud et ça jongle, ça jongle. Oh, Palutana c'est jonglé avec Claude aussi, les deux, <rire> les deux persos jongleurs ah de ce tournoi. C'est vraiment pas un exemple, ça. Oh, Infinite qui s'est TP. Euh, je pense qu'il cheat. Pas hein. pas un bon petit cheat et le tournoi est gagné, moi, je vous dis. Voilà. Oh là là. <rire> Attention, 150, 158%. Arcaride, tu peux le dégager. <rire> ça, ça veut pas dire non plus que nous n'avons pas Infinite. <rire> Arcaride qui dégage son adversaire oui, smash. Attention, l'avantage est pour Infinite Infinite qui a un avantage de 46% euh, sur Claude. Oh, elle continue à agrandir cet écart entre les deux joueurs. Rappelons que c'est tout de même le premier match. Il en reste deux autres tout après. Si C'est un BO3. Euh, le bouclier Et ouais, c'est fini 1-0 pour Infinite face à Arcaride. Alors, je montre quand même ça, pour montrer à quel point euh, tout le monde aime beaucoup Infinite. Et je te donne que... 5€ si tu laisses lui anime gagner, 10€. <rire> si tu laisses si tu... si tu... lui anime gagner. <rire> <rire> Fatal disait, je pense que Arkary tu bien qu'il gagne pour avoir une magnifique finale en 3 matchs. Ainsi, vous pourriez voir la plan Piranha de Infinite euh, jouer ses meilleurs atouts après. Allez, ce pas terminé. Oh le saut, <rire> le, le saut de la haie le truc <rire> C'est incroyable La boule magique qui est contrée non. Oh là là Il l'a mangé la boule magique il a fait Ah nom avec Arcaride Arcaride Arcaride, Arcaride, Arcaride ah. qui, non, tombe qui tombe qui tombe Il s'est fail il s'est fail mesdames et messieurs il s'est fail Oh, oh attention non, Et non pas pas ça sert ah, il dégage, sais. bien joué Arkarid, c'est incroyable. C'est pas terminé, mesdames et messieurs. Arkarid, Arkarid, Arkarid, tout. Oh, ah, dommage. Oh. Et le contre. La boule magique. Oh, la, la boule la magique qui passe. Il le il double de... de pourcentage. Ah. Oh, il revient ah. sur le ah. terrain. Dangereux, il est au bord du terrain. Il se ressaisit un petit peu. Oh. Piqué. Il a essayé de bloquer. Il a. Oh là là. un Mais qui se fait dégager Oh Et non, c'est toujours pas éjecté. Oh oh mon dieu. La boule magique qui passe. La deuxième boule magique. Et ça se passe. Oh mon dieu. Ça remonte sur le terrain. Ça se passe les boules magiques. Oh la la oh qui passe oh la oh magique ah va ah, Arcaride, Arcaride, Arcaride, qui est, ah, est énorme. Arcaride, Arcaride qui se bouffe la vitre dans la gueule C'est Infinite, Infinite Vendée. qui remporte Vendée. devant près de 13 viewers Infinite remporte son premier ah, là, là. titre Vendée. Incroyable mesdames et messieurs Vendée. Dingue Ah non la plante piranha c'est vrai, On quel dommage, pas. quel mais dommage pas, Mais c'est pas grave Arca, t'as quand même bien géré, tu pourras retenter le deuxième tournoi pendant les vacances d'été, alors... On peut applaudir Infinite qui vient de gagner ce PNG de Waluigi. Oh, voilà. Bravo Infinite, bravo, incroyable, mesdames et messieurs, c'est fou ce qui se passe ce soir. Et aussi Arcade, mais Infinite a une récompense en ah, plus, comparément, comparément aux autres, c'est que Infinite gagnera un sub offert par moi-même. Euh, voilà. voilà. <rire> <rire> ok, je me casse, ça, ça fait chier. Okay, allez, un allez, troisième allez. joueur pourra gagner le PNG Waluigi en trophée, et c'est qu'on va avoir comme prochain match, du coup, Béranger et Lama rejoignaient le terrain pour peut-être un dernier match Parce qu'on va aussi faire des matchs pour continuer jusqu'à la soirée, quoi Des matchs super géniales La troisième place, y'a quoi à gagner, que dalle Pas Un PNG. Alors, celui qui gagne Celui qui gagne, non, celui qui perd du coup, tu dois un KFC, ah go euh, <rire> <rire> Bref, commençons ce match avec Béranger là-bas. Béranger, Bowser Lama, Falcon Punch Incroyable Le gros cul Le gros cul <rire> <rire> Le gros cul dans la gueule euh... Et la première Le premier stock Incroyable Le oh souci oh Le souci oh Bâtard le gros fils de pute <rire> et Roger, Ce gros bâtard Oh mon dieu Oh mon dieu, ah, je pense qu'on peut clipper ça C'était énorme Incroyable Quel salaud Quel salaud Il fait comme ça là, incroyable. Ah, j'ai plus de voix. Alors que le contre kings... Alors, non, j'ai mieux. Celui qui va gagner remportera une voiture, une Clio 3, mesdames et messieurs. Des étoiles filantes, c'est le. Qu'est-ce qui. Putain, j'ai eu peur! Qu'est-ce <rire> qu qu'il qu est, que... qu est, qu est con lui! C'est sur le terrain qu'il faut jouer! <rire> Et le rouleau compresseur. Oh, rondoudou, euh, plein de spermatozoes, euh, bien évidemment. Alors. Oh, la giclée. <rire> giclée sur 20 de la part de Béranger. Mais pourquoi y'a. <rire> <rire> Alors, je ne comprends pas pourquoi, euh, quand nous partons de l'écran, il y a un gros singe qui, euh, qui prend notre place. Quoi <rire> Je sais pas, des fois on disparaît, il y a un gros singe à la place. Mais sérieux <rire> Oui. Attends. Bizarre, il y a donc Kong, Kong des fois qui apparaît, je sais pas pourquoi. Ah, bon ah ok, ouais, je viens de comprendre. Ah merde. Ah, ah, là, ah. On peut voir le l'autoconque, je viens de comprendre. Ah mais c'est son fond d'écran. Ce oui c'est mon fond d'écran. C'est dommage. Oh le, oh, le dodo! Qui mais... passe pas dans la vitre. Et c'est louper le, le... rouleau ah. Oh là, oh boum. Ah, la main derrière, je dans pas. Et c'est le dodo Oh Le dodo de Lama Lama, c'est son main rondoudou, moi je vous dis. Ah, Zelda et Lick enfant A oh, tout moment, euh, Link peut être un gros bâtard et tout simplement euh, arrêter la série euh, Zelda en la tuant. <rire> voilà. Et ne pas être le héros de Hyrule. Oh Lama a allumé la mèche de Béranger. Alors. Et s'injecter. éjecté. Pétage de cul, béranger éjecté par là-bas. Tu sais les commentateurs qui veulent du jonglage, allez jongler les autres Jongler le cercle oh là Il a jonglé Du coup je vous envoie une MP, évitez de les afficher Alors, on va essayer parce que. Attends, je vais chercher mon téléphone. Ah et là-bas qui gagne Incroyable là-bas Bravo Lama Alors, nous allons afficher le. La totale, qu'est-ce qui s'est passé Ah oui <rire> Attendez, le classement ouais, Regardez-moi ça Alors, du coup, nous avons Arcade qui est en deuxième place. Il finit, qui a gagné ce premier tournoi. Du coup, il gagnera. Ah non, C'est sommes... pas mérité. C'est pas mérité. Hugo <rire> Oui Hugo, il faut que tu changes de scène. De scène On a, on a, attendez. Invité. On a un attendez. invité spécial. Attendez. attendez. Avant attendez. de commencer le match, on va passer... Au commentateur plus grand, voilà c'est fait, la scène est lancée. Il faut mettre une musique aussi. Euh, <rires> attends, attends, je viens. C'est fini. Bonjour à tous. Regarde fini, ton trophée. Attends, ah, <rires> <rires> ah, regarde <rires> Je vais être là. Regarde ce pot de trophée à côté de toi. Incroyable. regarde <rires> je suis tout seul. Regarde, il te gratte <rires> le net Il te gratte Et le il nez. Me... Il te gratte le nez. Corinne contre Snake. Ah le fond vert. vert, le fond vert. <rire> ah merde. <rire> C'est trop. Oh mec, tu mets un, tu mets un filtre sur le, truc du jeu. <rire> oh, mais comme ça on serait. <rire> Et attends, tu mets je... ma cam. Comme ça on est derrière le, le, le stade en ouais, fait. Attends, attends, <rire> <comme ça. rire> attends, je le fais. Attends, attends, attends. Je le prépare. Attends. Ça <rire> va <rire> <rire> ah, Battez-vous là, oh, on enculé, C'est parti. <rire> Ah, il s'est fait péter le cul Annie dans ton cul Attends le visage des Finite là. Bonjour je suis finite en deux La régie est incroyable c'est est fou ah, mais moi je vais faire que des matchs sur cette map là à la fin je sais trop bien j'ai une idée pour euh, Attends j'ai une idée pour le fond attends. Ah. Et attendez un effet incroyable qu'on peut faire <rire> Salut Donkey Kong ça <rire> Il te juge un peu derrière Oh un Regarde c'est Qu'est-ce qu'il fait Dégueule ça le change là Putain. Oh bah Oh, oh. Et c'est la fin Oh, oh, oh dieu Et là vous me cachez les couilles vous de singe là <rire> Ah merde On, on a disparu coup, On peut faire le dernier round Non ouais. Putain Ah merde on le voit fou. Merde on, on voit quoi. sa bouche <rire> <rire> Oui, on voit ça, je dirais Normalement <rire> <rire> c'est <rire> <vrai>. Le <rire> terrain <rire> donc Kong On peut dire que Luanim a gagné le tournoi, on peut l'applaudir, il pourra avoir son sub offert Bravo Oh mon dieu, incroyable, oh monsieur! Matacraft a fait 1000 combats sur son compte. Oh, oui, j veux bien, allez. Ah Oui, j'avoue <rire> bien. <rire> non, tu l'as pas fini, t'as perdu. <rire> voilà. Donc c'était un très bon tournoi. Du coup, on va, on va passer aux commentateurs euh, qui ont pu participer, qui sont derrière le champ de bataille. Incroyable. Donc, euh, que pensez-vous de tout ce tournoi Il fut la merde le tournoi. <rire> non, euh, Nintendo, c'est les Cassos, euh, ils cassent les couilles avec leur euh, serveur de merde. Voilà. Troisième partie, c'est fait. Maintenant, ah il faut que je m'occupe du best-of. Oh Bonjour Vous attendez pas à cette fin de vidéo hein Alors je fais juste une petite apparition sur ce montage qu'un monteur a fait pour tout simplement vous annoncer que les inscriptions sont déjà ouvertes pour la troisième session du tournoi. Alors je vous redis quand même le mois parce que certains n'ont peut-être pas vu la vidéo où j'ai dit un peu d'annonce, etc. C'est que ça passera le décembre. Je sais pas si ce sera la première, la deuxième ou la troisième semaine de décembre. Voilà, je tiens à vous préciser, je vous le dirai ça sur Twitter, sur Youtube. Voilà, je vous annoncerai à l'avance. Du coup, tout est dit dans la description et vous pouvez rejoindre facilement. Et encore merci pour euh, cette année de ouf pour faire trois sessions de tournoise Smash. La deuxième session arrive très bientôt pour le best-of. Ouais.